Est-ce que tu connais Kung Po Non, tu connais pas Ok, laisse-moi te présenter. Si t'as toujours rêvé de voir se battre un nourrisson et un ninja, ou une vache et un homme, t'es sur la bonne vidéo. Kung Po, c'est ce genre de film où plus le visionnage avance, plus tu perds le sens de la cohérence. Le film est réalisé par Steve Oedekerk, écrit par Steve Oedekerk, produit par Steve Oedekerk et dans le rôle principal, Steve Oedekerk. Il nous fait suivre l'histoire de l'élu. Non, pas celui-là. Voilà celui-là. Qui doit se venger de l'homme qui a tué sa famille. Originalité quand tu nous tiens. On est d'accord, l'histoire n'est pas très originale, mais elle est tellement accompagnée de gags qu'elle passe presque au second plan. Steve Wadekerk réutilise des morceaux d'un autre film, Tigre Indomptable, ainsi que des nouvelles séquences tournées spécialement pour Kung Po. Avec ce long métrage, le réalisateur a voulu jouer avec les codes du cinéma, comme en brisant le quatrième mur en s'adressant au spectateur. So on he walked. And sometimes, drove en exagérant les bruitages ou encore en faisant des placements de produits ou des anachronismes volontairement L'un des points où O.E.D. Kirk s'est le plus amusé c'est le doublage Chaque scène a été redoublée même celle venant du Tigre indomptable. Chaque personnage du film a une particularité de doublage Par exemple, la copine de l'élu même si elle n'a rien à dire dès que sa bouche s'ouvre, un bruitage en sort Ou oui, oui. encore le méchant qui a une voix aussi crédible que celle de Samuel L. Jackson dans Kingsman. Le film fonctionne beaucoup mieux en VO, la VF sonne beaucoup moins professionnelle et réfléchie. Malgré son n'importe quoi ambiant, Kung Po est quand même un exploit technique, car il a demandé beaucoup d'efforts pour incruster des personnages dans le film de 1975 sans que le spectateur puisse s'en rendre compte. Un film fait avec le cœur et dans une optique de nous faire passer un bon moment sans trop réfléchir, ça c'est sûr. Et dites-vous que je ne vous ai spoilé que 5% des blagues du film. Regardez-le pour une soirée entre potes et vous êtes sûr de bien rigoler. Bonne séance.